à sourire Demande 18 Protection générale et totale Béni sois-tu Père bien-aimé Béni sois-tu Mère bien aimée Béni soit votre amour total Permets-lui de me protéger de toute atteinte négative, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa nature, où que je me trouve et à quelque moment que ce soit et pour toujours. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.